Il est 13h30, tout pile. Bienvenue dans Politique Week-end. Tout de suite, c'est l'heure du duel. Se font face aujourd'hui. Eva Sass, députée Europe Écologie-Les Verts Nupes de Paris, et Richard Ramos, député Modem du Loiret. Bonjour à tous les deux. Merci Bonjour. de participer à ce débat. Nous sommes toujours accompagnés, bien évidemment, de Lydia Guéros, Arlette Chabot et Frédéric Delpech. Et c'est donc parti pour le duel, alors que l'uniforme fait de nouveau débat en France, avec cette fois-ci cette députée Renaissance qui s'empare du sujet et prépare une proposition de loi pour favoriser, je cite, le port d'une tenue scolaire commune, la question est donc la suivante. Faut-il imposer l'uniforme à l'école Vous avez chacun une minute pour défendre votre position. Richard Ramos, vous commencez. Moi, je suis... Euh, vous m'auriez posé la même question il y a dix ans. J'étais contre. Aujourd'hui, je suis pour. Pourquoi Parce qu'il faut resacraliser l'école. C'est-à-dire que je pense que l'école aujourd'hui, euh, qui était un outil, moi je suis un fils d'ouvrier dans la cité, on respectait l'école, on respectait les enseignants, il y avait quelque chose de sacralisé dans l'école. Et aujourd'hui, je pense que finalement on s'aperçoit euh, avant, on était dans un milieu social avec ce qu'on mangeait, aujourd'hui on, on pense qu'on devient riche et, et du milieu social supérieur en customisant ses baskets et parce par le fait qu'on soit habillé. Et donc moi je pense que si tout le monde est habillé de la même façon, payé par l'éducation nationale, Évidemment, alors là, finalement, on remet les égalités finalement, puisque tout le monde est habillé de la même façon et également, je pas dit ça il y a quelques années, on a besoin de, de redonner à l'école quelque chose qui est de l'ordre d'une importance euh, euh, vraiment particulière. Et donc je pense que c'est un détail, il n'y a personne qui nous arrête dans la rue pour dire euh, euh, il faut l'uniforme à l'école, mais je pense que c'est un détail qui peut faire en sorte que l'école retrouve, je dirais, quelque chose qui est particulier et qui est le bien commun. Et si c'est l'uniforme, eh bien tant mieux. J'y déborde, mais on est bien. <rire> et bien ça, c'est à vous une minute. Bah, ça paraît une bonne idée, ça... mais c'est une fausse bonne solution. D'abord, c'est vouloir revenir à un passé qui n'a pas existé en fait, qui est fantasmé, qui est nostalgique et la blouse n'a en fait jamais été obligatoire à l'école. Les écoliers mettaient simplement une blouse pour éviter les taches d'encre et protéger leurs vêtements parce qu'à l'époque c'était cher. Ensuite, on propose le retour à l'école, pardon, hein, mais c'est un peu, un peu une ancienne, pour, euh, quand on n'a aucune idée sur l'école à proposer. Bon, parlons des vrais problèmes, parlons de la mixité sociale, parlons de la carte scolaire, parlons de l'égalité des chances, voilà les vrais sujets. Je pense que là, on essaye de se cacher derrière son petit doigt et de proposer des choses qui paraissent simples, mais en fait, qui ne résolvent aucun problème. Ensuite, ça ne correspond vraiment pas du tout à l'aspiration de la jeunesse aujourd'hui et à l'époque. Je pense que c'est là aussi un petit peu nostalgique. Laissons les enfants s'habiller comme ils veulent. Et puis, parlons pédagogie, parlons des vrais problèmes de l'école. Là, je crois qu'on pourra avoir un vrai débat sur les vrais sujets. Parfait. Merci à tous les deux. Arlette Chabot, c'est une fausse bonne idée. Bah, c'est une idée qui, euh, effectivement, traîne depuis très très longtemps. J'aime beaucoup, on dit plus uniforme, hein, j'ai bien compris, on dit une tenue scolaire commune. Voilà. <rire> Ce que dit Sylvain Maillard, oui. en effet. Euh, voilà, c'est mieux, euh, comme ça, on ne donne pas le sentiment. Ça effraie moins. Voilà, ça effraie moins, mais c'est vrai que ça pourrait résoudre un certain nombre de problèmes. On, on, voit, on voyait, on disait laïcité, oui, les tenues euh, qui renvoient à des convictions religieuses seraient euh, ainsi, effectivement, beaucoup plus les cas serait beaucoup plus facilement traité Donc ça, c'est un intérêt. Moi, je crois aussi à l'égalité sociale. C'est vrai qu'il y a des compétitions hein, sur les marques euh, dans les cours de récréation. Euh, donc euh, moi, je pense que ça remet tout le monde à peu près euh, au même niveau. Ce n'est pas une humiliation. Après, jusqu'où faut-il aller Primaire, facile. Secondaire, jusqu'à euh, la classe de seconde, jusqu'en terminale. Et ça peut être euh, effectivement accepté à condition d'être... Expliquer, c'est pas une nostalgie. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des tas de pays dans le monde, euh, partout, euh, dans, sur tous les continents, où les enfants portent des uniformes, qu'ils soient dans des écoles religieuses ou dans des écoles publiques, c'est la règle et elle est acceptée par tout le monde. Pizigarró, c'est ensuite Richard Ramos. Alors moi ça fait euh, des, des années, euh, vous parliez tout à l'heure monsieur le député, euh, vous disiez qu'il y a dix ans vous n'étiez pas favorable à l'uniforme, j'ai envie de dire que de temps perdu parce que ça fait euh, bien plus de dix ans que moi je défends cette proposition et les républicains avaient repris également euh, cette proposition et évidemment à l'époque c'était euh, des ringards, des réacs et des ultra euh, conservateurs. Nous avons perdu du temps parce que l'uniforme est un, est, un, est un élément qui permet euh, de recréer de l'égalité, d'effacer euh, les différences sociales qui, sont, euh, qui existent aussi à l'école, qui peuvent être aussi à la source d'un harcèlement scolaire et ça c'est un élément qui est quand même pas négligeable, qui permet de créer de la cohésion entre les élèves et qui permet de lutter euh, contre le prosélytisme religieux qui se fait aussi à travers des vêtements et différentes études ont montré qu'il y avait une montée en puissance des vêtements religieux, notamment des abayas et des camises, donc des vêtements religieux islamiques au sein de l'école et on a des difficultés à les combattre. L'uniforme peut aussi être une solution, euh, ne nous cachons pas derrière notre petits doigts pour euh, remettre un peu de neutralité religieuse, refaire respecter euh, la laïcité euh, à l'école pour que l'école redevienne un sanctuaire voire un asile inviolable comme disait -je, euh, Jean Zé. Et je crois que c'est indispensable de remettre euh, l'uniforme à l'école, que ce soit la blouse ou une tenue euh, complète qu'importe, ça sera également, moi j'y suis sensible parce que je suis issue d'un milieu euh, modeste, ça sera également un moyen de soulager euh, des parents qui n'ont pas euh, la possibilité d'être dans, dans la course aux marques, aux, aux vêtements, Ça sera un soulagement euh, financier et je pense que des partis de gauche devraient être sensibles aussi à cet argument et devraient les soutenir. Richard Ramos' c'est ensuite évassade. Moi Je pense que ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Euh, je pense que euh, sur ce sujet-là, d'ailleurs, nous, euh, dans la ruralité, on n'a pas de problème euh, quand même, euh, il va, de vêtements. Pas, mais... La preuve, on peut avoir des gens qui sont plutôt du centre ou, ou, de, ou, de, ou de gauche et qui sont favorables à l'uniforme. Donc, ça veut dire que on est capable euh, d'aller dans ce sens-là. Et puis, je vais vous dire, euh, cette histoire, euh, que ça protégerait du religieux. Euh, nous, les ruraux, euh, c'est pas un sujet. Ça, c'est un sujet. Ah, c'est pas un argument euh, pour vous. Ah non mais, mais, ça peut non, mais ça peut être un argument. Mais ça peut être un argument dans euh, politique. Euh, mais nous, dans la, dans la, dans la vraie vie, euh, dans, la, dans la France profonde, c'est pas, pas le mais sujet. Par vieille contre, vieille le vrai sujet, c'est les, les inégalités toujours. sociales. Mmh. C'est le fait. En en fait, que quand vous avez une femme qui est dans la ruralité, qui, qui travaille seule et qui n'a pas les moyens d'habiller son gosse et qui a honte pour son gosse, eh bien, je me dis que l'uniforme, ça lui permettra aussi de mettre son gosse à égalité dans l'école. Et donc, évidemment, que ce n'est pas le sujet, le, le principal de l'école, parce qu'il faut qu'on sorte de l'école en ressachant compter et lire. Et c'est au moins aussi important, voire plus important. Mais c'est un élément qui est, à mon avis, de cohésion sociale et surtout très, très important pour moi de refaire de l'école un lieu, euh, je, je suis d'Orléans, donc j'en Zé ça me parle également, euh, un lieu qui est sacralisé et un lieu auquel on peut redonner, je dirais, euh, quelque chose d'une forme de petite autorité. Parce que c'est aussi dire à l'enfant, tu ne peux pas tout faire. On t'impose une petite règle, tu l'acceptes et c'est la même. Et surtout, c'est ce qui est important, c'est la même pour tous. C'est aussi une question d'éducation. C'est aussi une question d'éducation, bien évidemment. Ce que vous avancez, c'est aussi ce que dit euh, Sylvain Maillard, hein, le président par intérim du groupe Renaissance euh, à l'Assemblée nationale dans les colonnes du Figaro. Le port d'une tenue scolaire commune, donc, comme vous le soulignez, Arlette Chabot, mmh. permet de lutter contre le harcèlement scolaire. Ce n'est pas un argument qui vous convainc, Eva le harcèlement scolaire Le harcèlement scolaire, c'est un vrai sujet, mais je ne crois oui, pas que ce soit le la meilleure aussi, façon de le combattre. Aussi. Je crois que. Euh, là, on, on va... il y aura de toute façon des différences. Ça ne va pas effacer la différence et ça ne va pas malheureusement pas mettre fin à la stigmatisation. La ténuée, chose, Parce qu'il y a déjà... toujours des éléments de différenciation et les éléments de différenciation, ils sont principalement d'ailleurs culturels. Où est-ce que vous êtes parti en vacances La façon dont vous mangez et euh, les, euh, les, les, les, les baskets, euh, tout, tout ça va, va demeurer. Il y aura toujours une différence sociale. La vraie question, c'est celle de la mixité sociale au sein des établissements. En plus, la proposition qui est faite, là, c'est d'avoir un uniforme par état. Cité fait que ceux qui sont dans les lycées UP auront l'uniforme qui marque encore plus le fait qu'ils appartiennent à un milieu social favorisé par rapport à d'autres lycées ou euh, au contraire, ils auront euh, l'uniforme qui marque le fait qu'ils sont dans un lycée euh, où il y a malheureusement plus de classes euh, défavorisées. Donc, je pense que c'est exactement l'inverse en fait qui, qui va arriver. Travaillons vraiment sur la question de la mixité sociale au sein des établissements parce que ça c'est un vrai sujet. Ça veut dire qu'il faut retravailler la carte scolaire, ça c'est un vrai sujet. Il faut retravailler euh, l'égalité des chances et ça veut dire retravailler la pédagogie, avoir aussi parfois le fait des, que, par exemple, d avoir d des marques à l'école. Euh, peut Créer un aura... fossé entre les élèves et que des élèves en souffrent. Il, et que y, il y aura, une aura toujours sans des sans marques sans à l'école et il y aura et... toujours d'autres éléments culturels, comme je le disais. Donc Mais la en différenciation, en malheureusement. En attendant, elle vous préférez ne rien faire en attendant qu'il y ait ces transformations pédagogiques, cette mixité ce... qu qu'on Pourquoi... revoit à la carte Pourquoi scolaire. Vous préférez ne pas utiliser un moyen qui travailler... peut être l'uniforme, qui peut améliorer sans doute à la marge les choses. Vous préférez ne pas utiliser ce, ce moyen qui améliorera je, je la marche Je pense que c'est tout à fait illusoire et que ça ne résout rien. Et justement, ça détourne l'attention des vrais sujets. Et qu'il faut s'attaquer aux vrais sujets. Et vous dites, en attendant, pourquoi attendre Non Attaquons-nous à la question pédagogique. Qu on ne va pas, on Mettons va pas des en binômes d'enseignants, par exemple, dans les classes. Est Ce que, que vous proposez prend beaucoup de temps. L'uniforme, ça peut être à la je suis prochaine. Je suis désolée. valoriser le métier d'enseignant, le travail de la si pédagogie. La ça ne rentre pas du champ. Ça peut être fait l'uniforme. Non, mais au pire, selon vous, ça servira à rien. Mais, oui. mais ça peut pas être négatif. Mais je vous mais ai dit, c'est pas. Moi, je suis pas. Je suis pas contre dans l'absolu. Je trouve que juste, on détourne l'attention des vrais sujets. C'est ça le vrai problème. Sinon, voilà, ça peut. C'est pour ça que c'est séduisant. C'est séduisant, mais ce n'est pas une baguette magique qui va régler les problèmes. Alors, je suis un peu de l'avis ça de, de, de c'est-à-dire que c'est effectivement... Un... Quelque chose qui sort le papier, c'est très séduisant, c'est très bien, ça c peu très peut... Euh, c est, c est ça. Voilà, mais d'abord, un, il y a l'acceptabilité, est ce que les jeunes générations en ont envie. Bah, on ça, il faudrait hein. leur poser la tout question tout pour commencer. Oui, on va, on va, ça, on va alors, faire de l'école un lieu. Je, ou... je finis, je finis. Il oui, faudrait leur poser la question. À la Première chose. Deuxième chose, ça va coûter très cher, parce qu'il faut fournir un uniforme ou plusieurs uniformes à chaque élève. Est-ce que, je pose la question, est-ce que ce budget... On consacrerait à l'uniforme, il ne vaut pas mieux le consacrer à augmenter les salaires des professeurs ou euh, avoir plus de professeurs. Il et puis la troisième, chose, la troisième chose, c'est que autant je comprends l'argument sur la sacralisation de l'école, c'est vrai qu'il y a un, un véritable besoin en France de resacraliser l'école, ça c'est une chose, mais utiliser l'argument de l'uniforme pour résoudre la question du port des, des vêtements religieux à l'école, ça c'est une hypocrisie totale. Soit on fait une loi et on interdit... Et on, met en, et, on fait, et on fait appliquer l'interdiction des, des vêtements religieux à l'école, et on le fait, et mmh. c'est assumer et c'est fait mais se servir du port de l'uniforme pour empêcher pour vous, ouais. euh, de venir ensemble. Bon on déjà voilà. on les peut parfaitement imaginer que quelqu'un vienne avec oui. un uniforme et un voile par-dessus l'uniforme. Par c'est par l'argument de dire qu'il ne résout absolument pas cette question des vêtements religieux à l'école et c'est à mon avis très hypocrite de s'appuyer sur l'uniforme qui permettrait d'empêcher de venir avec des vêtements religieux à l'école. Soit on assume et on fait loi contre les vêtements religieux à l'école et elle est appliquée, soit eh ben, on, on laisse Mais les choses... Euh, Alors, le, le fait ça. de dire que l'argent qui serait mis dedans euh, on, on paierait les professeurs, c'est complètement des magots, ça coûte rien. Quand on voit le budget de l'éducation nationale mmh. et ce que coûterait l'uniforme, euh, c'est rien. Mais ce que je crois moi vraiment, c'est que l'uniforme on peut dire les élèves ne seraient pas d'accord. Mais c'est parce qu'on a toujours dit que les élèves ne sont pas d'accord qu'on en est arrivé à la dédiculéquence de l'école française. Ça veut dire qu'aujourd'hui on doit être capable de dire euh, dans, dans une école, il y a un, on on ne te demande pas si tu es d'accord. Il, il y a un règlement. Pour y rentrer, tu l'acceptes. Parce que le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'est accepté. Moi, vous savez, je vais vous raconter une toute petite anecdote. Normalement, quand on est en primaire, quand vous avez bien travaillé en français, en mathématiques, le professeur met des carrés. Et moins vous avez bien travaillé, vous enlevez les barres des carrés. Et un jour, je vois une élève où il n'y avait que des carrés. Et je sais que c'est une élève en difficulté. Je dis « Mais pourquoi il n'y a que des carrés ?» Et dit me répond « Parce que je ne veux pas être emmerdé avec les parents. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on ne fait pas de l'école un lieu de des règles, et il faut le même uniforme en France, parce que l'école, elle est unique, ouais. elle est la même Ça sur vous, le territoire faut français. Avec Eva il, faut, il, faut le il faut le même uniforme partout en France, ouais, parce que l'école, les programmes doivent être les mêmes. On ne doit pas avoir des chances différentes à Neuilly qu'on en, qu en aurait à l'Argonne, dans là. la cité. Non, ben, non. Mais c'est là-dessus qu'il faut se battre. Et, les, et je pense que l'uniforme, même si on, on débat sur ce sujet qui, est, évidemment, n'est pas le sujet principal, moi, je pense que c'est un vrai élément de, de lien et de faire en sorte qu'on porte au même moment, dans la même classe, dans la République française, l'éducation républicaine, la, le même vêtement. Votre réponse, Eva, c'est après en avance. Non mais une fois de plus ça, vous l'avez dit, déjà sur la question des signes religieux, la loi de 2004 existe, il faut peut-être la préciser sur la question des abayas puisque c'est un peu le sujet l'éléphant au milieu de la pièce dont personne ne parle là, euh, et ne pas laisser d'ailleurs les proviseurs seuls désemparés devant ce sujet, qu'ils ne peuvent pas traiter seuls, et donc il faut que le ministère précise cette question, mais la loi existe de 2004 personne ne la remet en cause, c'est un bon compromis dans la société, je pense que Simplement, il faut il faut l'appliquer après vous le dites il faut avoir les mêmes chances à Neuilly et en Seine Saint-Denis mais enfin évidemment il n'y a pas les mêmes chances donc travaillons justement sur ce vrai sujet qui est pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes chances aujourd'hui à Neuilly ou dans Seine Saint-Denis travaillons sur le fait que le capital culturel est trop discriminant à l'école et qu'il faut des enseignements qui soient inclusifs ce qu'on appelle l'accrochage scolaire c'est à dire que les élèves qui sont en difficulté ils doivent trouver leur place dans l'école ça c'est des vrais sujets au lieu d'avoir euh, des... Pardon, mais des discussions mmh. cosmétiques sur quelque des chose qui ne va rien régler. Il existe déjà l'inclusion à l'école, le fait d'avoir des programmes qui soient à peu près adaptés aux populations, tout ça existe déjà. Moi, je l'ai vécu en tant qu'élève à Roubaix. Euh, je pense que mais les professeurs tout sont, sont, sont, euh, sont, sont, sont, sont tout à fait qualifiés pour adapter à la marche, parce que le programme est unique en France, euh, aux élèves qu'ils ont en, en phase 2. Enfin, c'est tout euh, bon, on verra ce qu'il en est. En c'est aussi passionné que la corrida. Hein. Oui, c'est vrai que ce sont des sujets la passionnés. <rire> bah, justement, on va rester un peu dans, dans le thème très passionné, c'était l'assemblée qui a été très passionnée cette semaine, plongée dans le chaudron de l'hémicycle. Ça fait deux nuits qu'il est en ébullition. La nuit dernière, bis repetita d'ailleurs, pour la première ministre Elisabeth Borne qui a dégainé pour la sixième fois le 49-3 sur fond de tension pour faire adopter le projet de budget de la sécurité sociale. Écoutez, cette semaine l'a montré à partir de désaccords légitimes. Nous pouvons basculer dans des jeux de rôle, voire des pugilats. Mais je suis convaincu que nous avons encore l'occasion et je dirais même, chacun avec nos convictions, la volonté de répondre à l'attente des Français et de faire de cette Assemblée l'épicentre du compromis. Mesdames et messieurs les députés, je ne me résous pas à la litanie des 49-3 suivie des motions de censure. L'Italie des 49.3 suivi des motions de censure. C'est vrai qu'il y a aussi eu une nouvelle motion de censure de la France insoumise, hein, la sixième là encore de la France insoumise. Euh, voilà ce que tweet d'ailleurs Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Un 49-3 pour commencer la semaine, un second pour la terminer, le sixième en un mois pour sanctionner chaque récidive d'obstruction gouvernementale. Nous déposerons une motion de censure. Déjà Eva Sasse, est-ce que vous constatez une ambiance qui est de plus en plus délétère à l'Assemblée nationale c'est vrai qu'il y a une ambiance tendue, mais il y a aussi des choses intéressantes qui se passent à l'Assemblée, peut-être plus que dans d'autres mandatures. Euh, L'ambiance, elle est tendue parce que euh, y a, euh, on ne se sent pas respecté en tant que parlementaire. Je pense que c'est ça le, le problème principal. Quand on vote des euh, amendements, par exemple, à la majorité, euh, je pense évidemment à l'amendement la, sur la rénovation thermique que j'ai porté, ou euh, sur le ferroviaire ou sur, par exemple, la transformation de la réduction d'impôts pour les EHPAD en crédit d'impôt, ce qui est favorable à la prise en charge de la dépendance pour les ménages non imposables, donc vraiment des sujets consensuels que l'Assemblée porte de façon transpartisane et adopte à la majorité, et que ce n'est pas repris dans le 49.3. Donc là, il y a un vrai problème de déni de démocratie. Le, le, le déni de démocratie, c'est pas tant d'ailleurs le 49.3, c'est le fait que dans le test qui est repris au 49.3, ils ne tiennent pas compte des, le des, de travailler dans le vide. des amendements qui ont été votés par la majorité de l'Assemblée, et attention, de façon transpartisane. On reproche toujours aux députés de faire du théâtre, alors que là, au contraire, on a travaillé de façon consensuelle, et il y a plusieurs amendements comme ça, de mon sens j'ai envie de dire, qui ont émergé de ce travail parlementaire, et ce n'est pas respecté par le gouvernement. Donc là, oui, il y a un sentiment de violence on l'a vu encore avec euh, la Corrida, pardon, hein, mais la discussion sur la proposition de loi d'abolition de la Corrida, on a euh, une obstruction parlementaire de certains députés, là en l'occurrence anti-Corrida, qui déposent près de 500 amendements pour empêcher que le texte soit discuté et adopté. Là, je pense que là aussi, il y a, il y a un, un sentiment de, vraiment de, oui, de, de violence et d'obstruction qui fait qu'on ne peut pas faire notre travail de parlementaire correctement. Donc ça, ça engendre des tensions Bon, je ne fais pas partie de ceux qui crient dans l'hémicycle, <rire> ni je, qui dépassent les bornes jamais parce que ce n'est pas ma nature et pas ma façon de fonctionner. Mais c'est vrai que je constate que ça crée forcément des tensions parce qu'on a envie de travailler dans des conditions plus sereines et qu'il n'y ait plus ces batailles d'obstruction, ces batailles d'obstruction auxquelles participe parfois le gouvernement lui-même en ralentissant les débats volontairement pour que certains textes ne soient pas examinés. Bon, sur l'obstruction... C'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que 500, 500, 500 amendements sur la Corrida, la France insoumise depuis 6 ans, c'était des milliers, des dizaines Alors, là, de milliers d'obstructions. Mais... Euh, non mais c'est la NUPES, pour nous c'est la NUPES. Les écologistes, vous, on va dire vous venez d'arriver, mais c'était vraiment incroyable. Et en plus sur la Corrida, comme M. Caron fait sa proposition de loi, au moment où il sait qu'elle ne va pas être votée, qu'il ne sera pas majoritaire, alors que tout le monde a travaillé, alors que le Parlement a mis des amendements, il la retire. Donc, comme a... le centre de démocratie, il euh, y a mieux. Moi, ce que je voudrais vous dire simplement sur l'ambiance à l'Assemblée, quand on est sur un travail parlementaire et qu'on oublie 2027, on est capable de travailler euh, sur des sujets et il faut que le Parlement fasse des petits pieds de nez au gouvernement, quel qu'il soit, pour qu'on refasse un travail parlementaire. Moi, il y a un mois, je faisais un texte sur le désengrillagement de la France, et notamment de la Sologne, qui était compliqué entre les chasseurs les écologistes. Madame, Madame Beluco, j'ai fait 100% des voix. 80, 90 votants, 90 pour. J'ai fait un travail parlementaire. Je ne me, me projette pas dans 2027 avec les chefs à plumes qui veulent être tous présidents de la République. Il faut qu'on puisse travailler, comme c'est le cas au Parlement européen, sur un vrai travail parlementaire. Et là, on retrouvera. Euh, moi, je, je suis allé avec Sébastien Jumel, communiste, défendre cette pêche de Seine, ces chalutiers qui, qui, qui, vont, qui, vont, qui vont empêcher nos petits pêcheurs de pêcher. C'est ça le travail parlementaire. Et donc, si on revient dans la nouvelle configuration, à un travail parlementaire intergroupe, auquel on peut trouver des choses qui n'est pas, pas le grand soir, mais peut-être le petit matin, alors on trouvera une voie parlementaire qui fait qu'on n'aura pas ce qu'on a dans l'hémicycle. Et moi, je le regarde chez moi, les gens sont effarés. Les, les gens me disent « mais vous n'êtes pas sérieux, vous, vous vous rendez compte, mais comment, comment voulez-vous qu'on explique à nos jeunes qu'il faut qu'ils parlent bien, alors que vous-même, vous ne faites que de vous invectiver ?» Et donc tout ça, c'est pour une raison simple, c'est qu'on est en 2022, ils sont tous déjà là, ce qui en 2027. Non, on va faire un travail parlementaire et on trouvera les voies et moyens de trouver des consensus dans ce Parlement. C'est ça qu'il faut qu'on travaille, et avec les LR inclus. Arlette Chabot, vous qui êtes une, une fine observatrice de, de, de, observatrice de la vie politique depuis un peu plus longtemps que moi, est-ce que vous avez déjà vu un climat aussi délétère, aussi explosif à l'Assemblée nationale que ce qu'on a vu ces deux dernières nuits Oui, on n'a jamais vu, je pense. Alors il y a eu des, des choses violentes, on ne va pas dire. ça commence depuis trois mois ou six mois. Hein. Il y a eu des échanges très violents. Disons que ça, ça, ça dérape à nouveau dans un climat effectivement qui est assez désagréable et qui donne surtout aux Français, et là je pense que vous êtes tous les deux d'accord, une mauvaise image du Parlement. Si les Français ont voté de cette manière, c'est pour que tout le monde soit représenté, sans la proportionnelle. Tout le monde est dedans. Après, discuter, débattre, trouver des compromis. C'est ça que les Français veulent. Ils ne veulent pas le dérapage. Ils ne veulent pas de... ce qui apporte une confusion totale en plus. Et on ne s'intéresse qu'à ça. Donc je pense que ça... C'est tout à fait regrettable. Après les échanges violents, il y en a même qui se terminaient dans, dans des républiques précédentes avec un duel entre des parlementaires. Ça avait un peu de, de panache, ça pouvait mal finir. Mais là, euh, là c'est surtout ce brouhaha, euh, cette effervescence qui ne débouche euh, sur rien. Je pensais que le, le parlementaire de la majorité euh, qui est à ma gauche allait dire « je regrette aussi que le gouvernement ne reprenne pas les amendements de sa majorité <rire> ». Voilà, il y a que ça ferait un point d'accord. Et je pense évidemment à la, la taxation des super dividendes. Absolument. Oui, Alors, oui. oui, bon. oui, euh, oui. Euh, cette taxation des superdividendes voulue par le Modem et le président Mattei, pour moi, c'est une humiliation du gouvernement que de la balayer. Et que, euh, de temps en temps, quand je suis en colère, Bruno Le Maire, je l'appelle Nono. Euh, voilà. Et je dis, mais qui regarde un petit peu, qui regarde un petit peu ce qui se passe. Nous, ce qu'on qu a fait, on a porté quelque chose qui était euh, euh, euh, attendu dans le pays. Euh, c'est la justice qui est attendue. Donc quand il y a des gens qui, qui font des super, super, super, super dividendes et des gens qui crèvent la faim, quel que soit le bord politique, je pense que ça, ça aurait dû être pris. Et c'est vrai que quand quelque chose a été voté par l'ensemble des parlementaires et que derrière, même quand on est dans la majorité présidentielle, c'est balayé d'un revers de main, ça veut dire qu'on bafoue quelque part la démocratie et le peuple français. Alors la meilleure illustration de ces débats plus que houleux à l'Assemblée nationale, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi sur le débat de la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19. Invectives, insultes, insulte, hein, vous allez les entendre, et un porte-parole du gouvernement un peu choqué, atterré par l'ambiance. Écoutez. Tu vas la fermer. Ah non, non c'est pas possible. Non, monsieur Servat. Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Et j'aurais aimé, mesdames et messieurs les députés des oppositions, que vous mettiez la même énergie, le même enthousiasme et la même volonté de bien faire lorsqu'il fallait voter des mesures difficiles pour protéger les Français, telles que les couvre-feux, les confinements ou pourquoi pas le quoi qu'il en coûte précise bon, précisons qu'Olivier Servan ne s'adressait pas à Olivier Véran. Hein. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui a lui aussi été largement interpellé derrière. Et c'est pour ça qu'il euh, il a eu cette, cette déclaration. Frédéric Delpèche, vous qui êtes souvent à l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'on a parfois le sentiment, euh, ces derniers jours, que la forme prime un peu sur le fond. Oui, alors, ce n'est pas non plus nouveau. Hein. On a, enfin, il suffit de, rappeler vous les débats sur le PACS, enfin, mmh. les gens et j'en passe, et des meilleurs. Donc, ça, quand même, il y a toujours une forme de tension à l'Assemblée. Là, c'est vrai qu'elle est exacerbée, mais... Je ne dirais pas que c'est les députés qui sont plus agressifs que ceux qui existaient avant. C'est simplement que le paysage politique est totalement nouveau. Oui. On avait l'habitude en France pendant des années d'avoir une sorte d'alternance, tantôt le PS, tantôt euh, l'UMP oui. ou, ou, ou, ou le RPR, enfin, selon l'époque, le, le, selon avec tantôt la droite, tantôt la gauche. Et puis ça se retrouvait également à l'Assemblée. Hein. L'Assemblée, elle basculait d'un côté au l'autre. Là, on est dans un paysage nouveau. Il n'y a pas de majorité absolue pour le gouvernement, il y a un, un, un rassemblement national très puissant euh, à l'Assemblée, il y a une nouvelle formation qui s'appelle la NUPES, très puissante aussi également à l'Assemblée, et puis les deux anciens partis, bah, eux qui, qui sont réduits à peau de chagrin, le PS et les Républicains. Donc, euh, et plus, alors on met maintenant la majorité centrale euh, d'Emmanuel de, Macron, qui est très disparate également. Donc on a un, un paysage politique inédit, euh, on n'est plus du tout dans le, le bipolarisme, on est dans le quadripartisme, ou peut-être même plus d'ailleurs. Et donc forcément, cette confusion politique, elle se retrouve à l'Assemblée. Et donc c'est vrai qu'il y a de l'agressivité, c'est vrai qu'il y a de la tension. Il y a même des, des, des, des, des groupes politiques comme LFI qui revendiquent. Une stratégie de l'attention, ça c'est clair et net, pas les écologistes, mais en tout cas le, le groupe LFI, avec euh, parfois des happening, hein, d'ailleurs on en voit presque toutes les semaines. Ok, tout ça c'est vrai, mais ça reflète sans doute une, un paysage politique explosé, morcelé et euh, avec une euh, ligne directrice que les Français ont du mal à comprendre. Alors laissons la forme de côté sur le fond, justement pour ou contre la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19. Écoutons d'abord Emmanuel Macron, euh, contre bien évidemment qui plaide l'argument scientifique. Mais ça n'a pas été une décision en opportunité politique au moment où ce choix a été fait. Ça a été une décision scientifiquement établie sur une recommandation scientifique d'un conseil indépendant. Et donc, il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si les scientifiques, aujourd'hui, et les médecins et les soignants nous disent c'est souhaitable, d'un point de vue scientifique, de réintégrer ces soignants, il faut que le gouvernement le fasse. Ça n'est pas un choix politique. Richard Ramos, pour ou contre moi, je suis contre la réintégration. Il faut regarder, par contre, là où il y aurait de la télémédecine, comment on peut réfléchir là où c'est possible. Mais je suis, je suis contre parce que d'abord, il y a eu un assis vie scientifique. Et puis après, on est aussi des, des élus de territoire. Moi, dans un EHPAD, une Ehpad euh, il y a eu quelqu'un que je connaissais qui est décédé et dont on peut penser que le personnel l'avait transmis. Et donc, parce qu'ils avaient fermé aux familles. Et donc, euh, voilà, je, je pense qu'il faut un moment à donner, assumer, à, assumer. Par contre, il faut regarder là où on pourrait faire de la télémédecine, s'il y a des possibilités, euh, en, en bienveillance également. Mmh. Il ne suffit pas de, de, de, de, de, de mettre les uns contre les autres. Mais on ne peut pas... Pour mettre à profit a, ces profils à, à, qui ont fait des études. Et, ex exactement, ces compétences, ces profils. Donc, il y a peut-être des possibilités, je, je le pense moi, de les réintégrer dans le processus. Mais on ne peut pas, quand on est soignant se dire qu'on va faire courir un risque à celui qu'on soigne. Moi, c'est relativement simple, donc je suis vraiment contre le fait qu'on les réintègre, mais qu'on regarde parce que euh, dans mon territoire, par exemple, on me dit qu'il y a en télétravail des manques. Eh bien, euh, regardons comment c'est possible. Ne faisons pas non plus une bagarre idéologique. Essayons de trouver concrètement des solutions. – Marie vous, vous êtes plutôt une voix discordante sur les, les bancs de la gauche. Vous êtes contre aussi ?– Alors, le groupe est très partagé, mais moi, je suis effectivement contre la réintégration des soignants non vaccinés. Euh, pour la même raison, pour la protection des patients, euh, d'abord et avant tout. Et euh, il y a toujours eu des obligations vaccinales. Donc, mmh. si on fait une différence sur la, le, le vaccin euh, contre le Covid, ça veut dire qu'on met en cause la, la, ce vaccin en particulier. Donc, il y a la vraie discussion qu'il faut avoir. Il faut la clarifier. Mais si on a confiance dans ce vaccin, alors à ce moment-là, cette obligation vaccinale, elle doit, elle doit prévaloir comme pour les autres vaccins qui sont obligatoires pour les professionnels de santé. Après, c'est vrai que chez nous, le groupe est partagé. Pourquoi Parce qu'il y a la question de la pénurie des, des soignants. Donc forcément, ça incite à faire revenir les soignants non vaccinés à l'hôpital, parce qu'il y, y en a vraiment besoin, notamment dans les départements d'outre-mer, parce que là, la, la question est vraiment très, très aiguë là-bas. Et puis l'autre question, c'est la question sociale, parce que c'est vrai qu'il y a des soignants qui ne sont pas payés depuis des mois, et ça, c est, c est, ce n'est pas acceptable non plus. Donc, une fois de plus, il faut le faire, effectivement, avec bienveillance, mais ne pas mettre en danger la santé des patients. Mais d'autant que sur la réintégration, pour citer le chiffre de la Fédération hospitalière de France il y a quelques jours, ils sont au nombre de 4000 parmi lesquels environ 500, euh, 500 infirmiers. C'est vrai que c'est loin du chiffre de 15 000 hein, qui circule beaucoup, euh, mais Lydia Guérousse, bah, quand on est face à une situation de pénurie dans l'hôpital, on peut comprendre euh, le besoin de réintégrer aussi des soignants qui ont été formés. Ils sont certes formés, mais euh, ils sont soignants, donc euh, ils doivent quand même croire en la science et, et, et en ce vaccin. Comme euh, le rappelait Madame la députée, euh, des vaccins obligatoires, il y en a beaucoup, et il y en a vraiment beau, plusieurs pour les, les soignants et il serait incompréhensible que euh, ce vaccin-là contre la Covid devienne un, un vaccin qui n'est pas obligatoire, ça le remettrait en, en question. Euh, moi, je, je, je, je ne suis pas favorable à la réintégration des, des soignants qui ne sont pas euh, vaccinés. Même si la France reste l'un des rares pays qui ne pas un, les réintégrer Oui, sauf qu'il y, y, y a une règle, elle doit être la même pour tous. Rappelons-nous des épisodes, notamment dans les EHPAD où il y a eu des personnes vulnérables et souvent à l'hôpital, ce sont des personnes qui sont euh, vulnérables qui ont été euh, contaminés euh, par, euh, par euh, du personnel donc euh, nous aujourd'hui ouais. c'est assez incompréhensible qu'il que, qu n'y ait pas de, de vaccination pour ça serait incompréhensible qu'il y ait des, des personnels réintégrés qui ne soient pas euh, vaccinés merci à tous les cinq de m'avoir accompagné pour cette émission pour politique Weekend. de